mais il préfère toujours l'oignon jaune ou l'oignon doux mais l'oignon rouge ou violet est souvent oublié et ne utilisé que pour décorer certains plats mais c'est fini après avoir connu le merveilleux avantage de l'oignon violet et rouge je suis sûr que ce sera votre première option et vous voudrez le manger tous les jours à partir de maintenant vous apprendrez ce que l'oignon violet ou l'oignon rouge et je veux vous montrerai également la recette pour préparer un jus d'oignon puissant avec du miel plein de bienfaits pour la santé et pour toute la famille. Il est extrêmement important que l'oignon rouge soit présent dans notre alimentation et la raison c'est la quantité d'avantages qu'ils peuvent nous offrir principalement pour notre corps. L'oignon rouge peut nous aider à garder la bouche saine et éliminer les nombreuses bactéries. L'oignon violet a deux composants responsables. Ce composant aide à éliminer les bactéries qui peuvent endommager vos dents. Il aide également à protéger vos dents contre les caries. De nombreuses personnes qui ont mangé de l'oignon rouge ont déjà signalé que l'oignon est bon pour soulager la douleur dentaire ce qui est très bon car les maux de dents sont insupportables l'oignon est une excellente source de fibres il est riche en fibres solubles saines l'oignon c'est aussi une source de vitamines et de minéraux et des antioxydants nécessaires pour la fonction immunitaire et il maintient la peau et les cheveux L'oignon contient de potassium, un minéral essentiel qui peut avoir des effets de réduction de la pression artérielle, ce qui est important pour la santé cardiaque et se trouve parmi les principales sources en particulier. L'oignon rouge ou violet ont des avantages puissants, c'est ce qui donne à l'oignon sa couleur rougette. La carcétine de l'oignon est un flavonoïde et antioxydant qui peut réduire la pression artérielle et améliorer la santé cardiaque. Les antioxydants de l'oignon réduisent les inflammations et la croissance de micro-organismes. L'oignon aide à baisser le diabète, le sucre dans le sang, c'est une maladie courante Caractérisés principalement en raison de niveaux élevés de glucémie. Trois études ont montré que l'oignon peut réduire le taux de sucre dans le sang. Notre étude chez les personnes diabétiques ont prouvé que manger plus de 100 g d'oignons cru par jour conduit à une réduction significative de taux de sucre dans le sang. L'oignon est bon pour les os. Des nombreuses femmes qui souffrent d'ostéoporose après la ménopause. De nombreuses études ont montré que l'oignon a des effets protecteurs contre la détérioration d'os et il peut même augmenter la masse d'os. D'autre part, en plus, l'oignon violet aussi peut prévenir le cancer. Il a des propriétés antibactériennes qui peut éliminer les bactéries, qui peut provoquer des infections urinaires, infections de l'oreille ou infections d'autres parties du corps. Maintenant nous savons comment profiter des bienfaits de l'oignon. Beaucoup de gens mangent généralement l'oignon rouge cru mais il y a d'autres façons de le consommer comme par exemple le jus de l'oignon pour s'y faire vous aurez besoin d'un gros oignon rouge ou deux petits. 200 ml d'eau. Épluchez les oignons, coupez-le en petits morceaux, mettez-le dans le mixeur et rajoutez l'eau et mixez le deux ensemble. Filtrez la préparation et rajoutez deux cuillères à café du miel. Vous pouvez aussi le consommer sans miel. Buvez ce jus deux à trois fois par jour après le repas.